Donc bonjour, je suis François Mazard, je suis un cofondateur de Lucilabs et le directeur général. Lucilabs est une start-up dans l'Internet des objets. La vocation de Lucilabs c'est de transformer les objets traditionnels de ses clients en objets connectés vis-à-vis -vis des besoins spécifiques de nos clients. Et tout cela basé sur des plateformes qui sont les solutions de Lucilabs. Le but est de répondre à euh, une attente euh, de nos clients. On parle de l'IoT comme euh, une révolution qui va faire qu'il va y avoir des milliards d'objets connectés, mais personne ne s'est posé la question de savoir comment. Donc euh, Lucilabs essaye d'y répondre pour ses clients euh, sur des problématiques particulières sur deux marchés, le marché du wearable et le marché de l'automobile. Sur le marché du wearable, par exemple, euh, nous avons des clients qui ont euh, euh, des chaussures chauffantes. Et euh, sur ce marché-là, ce qui devient spécifique, c'est que le ressenti de la chauffe n'est pas la même pour tout le monde. Donc, d'avoir un objet connecté, c'est-à-dire la possibilité de personnaliser encore plus les profils chauffants euh, dans ces chaussures euh, permettent à nos clients de mieux satisfaire les besoins de leurs clients et euh, de euh, personnaliser et ainsi aussi de savoir quels sont les profils les plus adaptés et donc répondre mieux pour les prochaines générations de produits. L'avantage, euh, c'est que Luciabs fournit une solution euh, clé en main, dire, c'est-à-dire une solution avec le système complet. Il faut savoir que dans les objets connectés, ce qui compte, c'est le système, c'est-à-dire le produit euh, hardware, euh, le logiciel embarqué, ce qu'on appelle le firmware, et euh, la connectivité, soit avec des services sur smartphone, iOS ou Android, soit aussi des services en SaaS ou des data euh, processés au niveau du cloud qui sont récupérés par les objets. Euh, donc c'est ce que, ce que fournit euh, Lucilabs. Pour nos clients, euh, la plupart de nos clients sont des euh, entreprises qui sont leaders dans leur marché mais qui ne connaissent rien aux objets connectés. Euh, C'est-à-dire, par exemple, euh, nous avons des produits avec un gantier qui veut faire un gant connecté euh, qui a été présenté au CES d'ailleurs euh, un gant connecté pour euh, la moto euh, pour faire des alertes à, à la Waze par exemple. Et donc euh, il connaît son marché, il connaît les, les spécificités et euh, les demandes mais il est incapable d'apporter de, de lui-même sa solution euh, en électronique et logiciel. Donc Lucilabs est là pour l'aider à développer ce produit en partenariat avec lui qui, lui, est un grand spécialiste du gant. Il, il y a plusieurs obstacles. Euh, si D'abord, le premier obstacle, c'est sur la, dé, la définition du produit. Il faut arriver à une définition d'un produit simple. Si euh, les objets connectés euh, sont compliqués, je parle surtout du, euh, du marché du consumer, si les produits sont compliqués, ils restent au niveau du geek et n'arrivent jamais à atteindre le mass market. Donc, ce qui est important, c'est un usage simple qui répond à, un, à une demande simple. Je reviens sur ma chaussure ou c'est juste rajouter euh, la possibilité d'avoir une chaussure plus intelligente parce qu'on peut régler ses propres profils via l'application. Euh, le deuxième obstacle, c'est sur, euh, donc après la diffusion du produit, c'est sur l'intégration. Il faut une intégration fine de l'électronique dans l'objet. Euh, pourquoi parce que euh, n'y a pas besoin de l'électronique doit faire partie intégrante du, du produit et ne doit pas déformer un, un produit. Prenez l'exemple d'un gant, euh, je n'ai pas envie d'avoir un gant avec euh, une espèce de, de verrue d'électronique au dessus. Donc l'intégration est très très euh, complexe et doit être faite en partenariat direct avec le client. Euh, pour ce qui est euh, euh, des données ou du nombre d'objets, il y a plusieurs, Lab, y a plusieurs euh, défis. Le premier défi, c'est la production, euh, la production industrielle. Donc, euh, Lucilab s'appuie sur euh, plusieurs industriels pour produire en, nombre, euh, en grand nombre ces objets. Après, c'est le cycle de vie de ces objets. C'est-à-dire, euh, une fois arrivé dans les mains des, des, des clients finaux, euh, la possibilité de l'activer, la possibilité de comprendre ce qu'il fait et aussi euh, la possibilité d'être informé s'il si, euh, y a par exemple des données qui sont collectées. Nous collectons des données pour nos clients, mais qui sont complètement anonymes, mais qui permettent à nos clients de mieux comprendre les usages de leurs produits. La, la, la définition première d'un objet connecté, c'est un objet qui euh, permet de, de découvrir des nouveaux usages. Moi, je prends souvent un exemple qui est une entreprise connue en France, qui est Netatmo, qui a fait juste une, un objet connecté qui relève la température. Mais grâce à ça, un nouvel usage est apparu, qui est toutes les personnes, ils ont déployé énormément de ces objets en Europe, par exemple, et maintenant, sur leur site, par exemple, on peut avoir en temps réel la météo partout en Europe. C'est un nouveau service qui est, est, est, est grâce à l'objet connecté, c'est-à-dire l'objet, le capteur qui prend so, euh, l'état de son environnement et euh, qui remonte euh, au niveau du cloud, ce qui permet de créer de nouveaux services qui euh, permettent de sublimer, entre guillemets, euh, euh, le fait qu'il y ait de nombreuses données. Moi, je, je pense que c'est une bonne idée d'ouvrir les, les données, il euh, faut faire très attention à ce que ces données restent anonymes. Euh, nous, on ne fournit pas de nos données. En fait, les données nous n'appartiennent pas, elles appartiennent aux clients, mais elles restent anonymes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de, de collecte vraiment spécifique, c'est plus sur euh, la masse d'informations anonyme qu'on récolte et je pense que c'est une bonne idée, comme vous l'avez dit la possibilité de créer des nouveaux usages ça c'est exactement ce que, ce que doit faire euh, l'IoT c'est à dire la possibilité de grâce à toutes ces données euh, sublimer euh, les services j'ai d'autres exemples euh, qu'on discute avec d'autres clients comme euh, par exemple euh, un, un gant qui permet de, euh, de limiter les risques euh, industriel, c'est-à-dire euh, qui est euh, couplé avec euh, une machine, par exemple une presse, en, indu en industriel, et qui permet de, de vérifier quels sont les mouvements et voir s'il y a un danger. Et tout, tout cela permet à l'entreprise d'avoir toutes ces données sur l'usage euh, au niveau de, de, de ces, de ces, euh, ces production. et enfin donc pouvoir être plus sécuritaire, parce que voir quelles sont les tendances ou quelles sont les problématiques que les ouvriers rencontrent hein, en temps réel et euh, du coup avoir de nouveaux services sur cette euh, sécurité. Je, je pense qu'on a déjà beaucoup de, de choses dans l'embarqué mais euh, je reviens sur la problématique de l'objet euh, connecté qui, qui est unique même si euh, moi venant de Texas Instruments qui faisait des smartphones en fait il y a une similitude, c'est-à-dire le smartphone c'est le premier objet connecté en fait, on s'aperçoit ce qui fait la force, c'est le système. C'est-à-dire la, la possibilité que le hardware euh, dialogue de façon euh, simple et euh, cohérente avec, la, pour résumer, la big data. Donc il y a tout le système qui va du hardware avec son firmware, avec sa communication, soit un smartphone, soit directement cloud, donc tout le système. Donc ce qui, moi, euh, me paraît très intéressant, c'est de développer cette capacité à penser un système.